bonjour mes amis bonjour mes frères et sœurs. j'espère que vous allez bien moi aussi euh, par la grâce des dieux, euh, je vais bien c'est vrai que ça faisait un moment euh, j'ai pas euh, pu manifester ma présence euh, sur euh, ma chaîne youtube donc c'était pour des raisons euh, personnelles du coup je vous reviens euh, avec euh, cette petite vidéo pour vous dire que nous allons euh, Repartager euh, la parole de Dieu comme nous le faisions euh, les années euh, précédentes. Et aussi euh, vous euh, dire, euh, vous faire euh, justement état de notre décision de changer en fait euh, le nom de notre chaîne. Donc dorénavant, elle s'appellera euh, Christ en moi euh, un nom euh, qui euh, nous rappelle en fait la présence de Dieu dans nos vies la présence de Jésus-Christ dans la vie de tous les jours. Aussi, il y a un an qui va nous permettre de nous aligner comme ceux qui prêchent l'Évangile. Puisque le nom que nous avions jusqu'à là était beaucoup plus atypique et très personnel. Donc, je vous retrouve très bientôt avec un nouvel enseignement. Je compte sur vous, mes amis, que le Seigneur vous bénisse. A très bientôt